Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et euh, comme promis je vous présente euh, la vidéo qui porte sur l'éclipse solaire et sur la, la nouvelle lune en Capricorne ainsi que sur la conjonction Saturne-Pluton qui va avoir lieu le 12 janvier 2020. Avant de commencer, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël et que vous aviez profité de votre congé et de vos réunions avec la famille et les amis. Pour cette vidéo et toutes les autres vidéos que je vous présente, il faut consulter votre ascendant. Ensuite, votre signe solaire. Mais si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, vous n'auriez pas le choix peu, de consulter votre signe solaire. Mais ce qui compte le plus, c'est vraiment l'ascendant. Mais vous pourriez aussi profiter un peu euh, avec votre signe solaire. Honnêtement, je ne savais pas vraiment par quoi commencer, par l'éclipse solaire qui avait lieu ce matin, ou par la conjonction Saturne-Pluton qui va avoir lieu le 12 janvier, ou même par la conjonction de Jupiter et le nœud sud qui a eu lieu dès l'entrée de Jupiter dans le Capricorne. Car, dans le fond, tous ces événements sont assez importants et vont laisser leur impression sur l'année 2020 j'ai décidé de commencer par la conjonction de Jupiter et le nœud sud, ensuite la conjonction de Saturne et Pluton, et finir par l'éclipse solaire, car ensuite, je, après que je parle de l'éclipse solaire, je vais parler des effets de cette éclipse sur chaque signe en particulier. Donc, « Jupiter, dès son entrée en Capricorne, il était conjoint au nœud sud, Jupiter étant la planète qui influence entre autres les croyances, la sagesse, les principes et les traditions sur lesquelles nous étions élevés et que nous avons héritées de nos parents, le nœud sud qui incite à laisser tomber ou laisser aller ou même se débarrasser de quelque chose, pour focaliser sur un autre aspect dans notre vie. Et vu qu'il est conjoint à Jupiter, les choses que nous serons obligés à laisser tomber ou bien laisser aller volontairement seraient relatives à ces aspects dans notre vie. Je parle des aspects que représente Jupiter. Donc, je parle des croyances, de, la, de notre sagesse, de nos principes, de nos traditions, et quand je parle, quand je parle de euh, nos croyances, euh, ce n'est pas nécessairement qu'elles soient des croyances religieuses. Ce n'est pas nécessairement la religion. Les croyances pourraient aussi être des préjugés, par exemple, ou des euh, superstitions. Donc, euh, nous pourrions aussi nous débarrasser de ce genre de croyances qui pourraient euh, nous ralentir, ou bien nous retenir. Donc, nous pourrions commencer à avoir des nouvelles croyances, ou bien raffiner les croyances que nous avions déjà et les moderniser. Nous pourrions aussi changer nos principes ou nos traditions sur lesquelles nous étions élevés pour créer nos propres principes et nos propres traditions. Nous allons être fiers d'être différents et nous allons embrasser cette différence et célébrer notre originalité. Et cette année 2020 sera le passage vers ces changements. Surtout que Jupiter, dès son entrée en Capricorne, il est conjoint au Nœud Sud et les deux font des trigones avec Uranus. Donc nous avons l'appui de la planète des changements dans ce processus et c'est à nous de prendre l'action. Ce changement dans nos principes et nos traditions ou dans nos habitudes ou même dans nos croyances serait nécessaire pour la reconstruction des nouvelles structures sur lesquelles notre vie sera basée durant les prochains 34 ans. Jupiter et le nœud sud conjoints et faisant un trigone avec Uranus qui est dans le taureau et le Taureau étant gouverné par, par euh, Vénus, attendons-nous à des changements qui, qui, euh, qui nous seraient imposés et qui seraient douloureux si nous résistions et qui ont rapport avec les aspects vénusiens. Donc, Revenu, relation, argent ou estime de soi. Surtout que Vénus aussi vient de passer par le nœud sud, par Saturne et par Pluton, et maintenant elle fait un carré avec Uranus. Donc des changements douloureux pourraient nous être imposés. Tous ceux entre vous, qui aurait perdu une source de revenus dernièrement ou un emploi ou une relation, essayez de ne pas préjuger votre situation et ne laissez jamais ça affecter votre estime de vous-même. Pour débuter quelque chose, il faut finir une vieille chose pour faire de la place pour la remplacer. Ne soyez pas désespéré. Faites les efforts nécessaires et vous verrez qu'est-ce que le destin vous cache. En plus de tous les aspects que je viens de mentionner, nous avons aussi la conjonction de Saturne et Pluton qui aura lieu le 12 janvier 2020 et qui sera l'élément déclencheur de la destruction pour la reconstruction, pour reconstruire des nouvelles structures mieux fondées et plus solides. Je n'exagère pas euh, quand je dis que l'année 2020 est notre portail vers une nouvelle phase de notre vie qui s'étendra sur les prochains 30, 34 ans. Pourquoi 34 ans car Saturne et Pluton, après leur conjonction qui va avoir lieu le 12 janvier euh, 2020, en fait c'est commencé dès maintenant, mais elle va être très précise le 12 janvier euh, 2020. Ils sont déjà en conjonction, mais le 12 janvier 2020, ils seront exactement sur le même degré et par la suite Saturne va commencer à dépasser Pluton. Donc, Saturne est maintenant à peu près ici. Il va euh, continuer à transiter par la suite, dépasser Pluton. C'est ça ce qui donne euh, l'impression de la transformation dans notre vie. Donc, la prochaine conjonction entre Saturne et Pluton aura lieu en poisson après. 34 ans, soit le 2 février 2054. Cette conjonction de Saturne et Pluton signifie une transformation de notre vie, de nos buts, de nos ambitions et tous les aspects qui ne nous servent plus dans notre vie. Une transformation qui serait illustrée par la transformation de la chenille en un beau papillon à la fin. Mais le papillon va laisser en arrière sa chrysalide. Le papillon ne va pas la porter avec lui. Il va voler, il va laisser quelque chose. Il va laisser euh, cette petite partie où il a vécu pour à peu près deux à trois semaines où il se développait en papillon, mais il n'a pas, pas le choix que de la laisser en arrière. Et c'est la même chose. Nous aussi, nous devons laisser quelque chose en arrière, quelque chose qui nous retient, quelque chose qui nous ralentit, quelque chose qui nous apporte de la peine plutôt que de la joie. Donc pour reconstruire des structures solides, mieux fondées et plus belles, il faut détruire une vieille structure, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Cette destruction serait douloureuse dans certains cas, mais il faut absolument que nous soyons assez flexibles pour accepter les changements et que nous croyons fortement que la reconstruction, bien que dure, mais elle aboutira à quelque chose beaucoup mieux que ce que nous avions avant. Ce que signifie l'éclipse solaire conjointe à Jupiter et au nœud sud et faisant une, euh, un beau trigone avec Uranus, Jupiter qui est toujours conjoint au nœud sud et maintenant conjoint à à l'éclipse solaire et à la nouvelle lune, bien sûr, et qui fait un trigone avec Uranus, va amplifier cette énergie de l'éclipse qui va s'étendre sur les prochains six mois. L'éclipse solaire conjointe à Jupiter est une très bonne nouvelle, est un signe que le début, euh, que signifie l'éclipse solaire, est le début de quelque chose très belle dans notre vie. Mais la conjonction au nœud sud signifie qu'il faut laisser quelque chose en arrière, laisser tomber quelque chose ou la laisser aller, quelque chose qui euh, nous retient ou nous ralentit, comme j'ai dit tantôt, comme quand le, le papillon laisse en arrière sa chrysalide. Je commence maintenant par les effets euh, de l'éclipse solaire sur chaque cime. Mais avant, j'aimerais vous informer que vu que cette vidéo sera consultée, euh, en fait, plus souvent, durant les prochains mois, je vais euh, la mettre dans l'onglet, vous pouvez la trouver très facilement dans l'onglet Playlist, où j'ai mis aussi les prévisions de 2020. Donc ça, c'est la chaîne. Puis, euh, dans l'onglet vous cliquez sur l'onglet et vous allez trouver la vidéo ici avec les prévisions de 2020 et aussi vu qu'elle inclut euh, que, que cette vidéo inclut tous les signes j'ai indiqué dans la boîte de description de la vidéo un peu plus bas que la vidéo les signes et le temps dans la vidéo donc pour aller directement, par exemple, aux prévisions euh, de, du cancer, cliquez sur les chiffres ici et vous allez sauter dans, directement dans votre signe. Vous n'aurez pas à, par exemple, écouter euh, les prévisions des autres signes qui ne vous concernent pas. Mais le préambule est très important, donc il faut absolument écouter le préambule au moins une seule fois. Pour vous, chers Bélier, euh, vu que l'éclipse est dans votre dixième maison conjointe au nœud sud et faisant un trigone avec Uranus dans votre deuxième maison, cela signifie qu'un nouveau début s'annonce euh, au niveau euh, de votre carrière ou profession et euh, au niveau aussi de vos revenus, et ce, durant les prochains mois. Mais pour débuter quelque chose, il faut finir une autre chose ou la laisser aller ou même perdre quelque chose. Dans certains cas, cette perte serait un peu douloureuse euh, au début. Vous pourriez soit quitter un emploi pour un autre ou quitter un emploi pour vous lancer en affaires ou laisser tomber une promotion visant quelque chose autre qui vous intéresse plus, etc., vous pourriez aussi euh, vous débarrasser d'un fardeau qui vous ralentissez euh, ou vous retenez. Des changements au niveau de vos revenus pourraient se présenter soudain. Et ce qui est rassurant davantage, ce sont les trigones que, que font euh, cette nouvelle lune et l'éclipse solaire, ainsi que Jupiter et le nœud sud avec Uranus, dans votre deuxième maison, donc, des opportunités se présenteront durant les prochains mois et elles seront à vous de saisir. Pour vous, chers taureaux, vu que l'éclipse est dans votre neuvième maison, conjointe à Jupiter et au nœud sud, et faisant un trigone avec Uranus dans votre première maison, cette éclipse signifie pour vous, chers taureaux, que vous pourriez être dans le processus de finir des études pour focaliser sur un objectif plus important ou aussi changer votre résidence et vous déplacer pour entrer en un partenariat, soit d'affaires ou personnel, ou bien si vous aviez des procès en tribune, tribunaux, vous commencerez à voir euh, des résultats positifs euh, de ces procès qui auront un effet important sur votre vie à long terme. Vous pourriez aussi être dans le processus de trouver l'indépendance financière dans votre vie ce qui pourrait vous inciter à laisser tomber un objectif pour focaliser sur un autre plus important et plus difficile à atteindre, ou bien changer d'avis à propos d'une volonté pour voyager et travailler ailleurs, pour vous lancer en affaires où vous résidez maintenant, ou le contraire. Pour vous, chers Gémeaux, vu que l'Éclipse est dans votre huitième maison, conjointe à Jupiter et au Nœud Sud, la maison huit est celle qui correspond à nos craintes profondes, nos, nos peurs enfouies et notre psychologie interne, mais aussi la maison à travers de laquelle nous évoluons et nous développons notre intellect et notre spiritualité. Donc, pour vous, vous pourriez avoir été en difficulté à accepter une dure réalité dans votre vie. Vous pourriez commencer à l'accepter et vivre avec maintenant. Vous pourriez aussi avoir été dans le processus de réclamer un héritage ou de l'argent en provenance des autres comme des récompenses ou des régimes de retraite ou en provenance d'un conjoint ou des pensions alimentaires, vous commencerez à voir les résultats et les choses commencent à aboutir à des résolutions euh, maintenant. Pour vous, chers cancer, vu que l'éclipse est dans votre septième maison, conjointe à Jupiter et au nœud sud, donc euh, vous serez parmi les signes euh, cardinaux qui vont être plus affectés que les autres et vous allez recevoir les effets de l'éclipse d'une manière plus accentuée. L'éclipse se produit dans votre septième maison qui correspond aux relations. Vous seriez dans le processus de vous débarrasser d'un fardeau ou laisser aller une relation toxique et qui n'est pas saine dans votre vie pour faire de la place pour des nouvelles relations plus saines et mieux équilibrées dont une pourrait se traduire en un engagement à très long terme. La relation pourrait être amoureuse ou un partenariat professionnel. Donc, des opportunités de rencontrer des personnes très intéressantes seront au menu durant l'année 2020 et elles seront à vous de saisir. Vous pourriez euh, avoir aussi des opportunités de voyager ailleurs, soit pour travailler, ou pour des études, ce qui pourrait vous ouvrir des portes pour rencontrer des personnes d'autres cultures aussi. Pour vous, cher lyon vu que l'éclipse est dans votre sixième maison, conjointe à Jupiter et au Nuit Sud, et faisant des trigones avec Uranus dans votre dixième maison, celle qui correspond à votre carrière, votre image publique et vos ambitions et objectifs, la sixième maison où se produit l'éclipse correspond à votre vie quotidienne, vos tâches, vos engagements personnels, professionnels et aussi vos engagements financiers. Une éclipse dans cette maison signifie le débarras d'un fardeau ou d'un engagement lourd ou d'un régime de santé ou d'une routine qui n'aboutissait à rien pour la remplacer par une autre plus efficace et plus fructueuse. Il pourrait aussi s'agir d'abandonner une routine qui euh, mal affectait votre santé ou votre bien-être pour la remplacer par une autre plus saine et bénéfique pour votre santé. Mais aussi, cette éclipse fait un trigone avec Uranus dans votre dixième maison, alors votre carrière ou votre profession seront aussi bien affectées par cette éclipse. La gouverneure de cette dixième maison, Vénus, est maintenant dans votre septième maison qui correspond aux relations. Vénus vient aussi de passer par le nœud sud, par Pluton et par Saturne. Donc, elle, elle a eu son tour de transformation. Alors, des changements et peut-être des transformations s'en viennent pour vous, cher lion, qui pourraient aussi avoir un lien avec votre carrière, votre emploi, ou vos relations. Pour vous, chères Vierges, l'Éclipse euh, est dans votre cinquième maison et conjointe à Jupiter et au nœud sud. Jupiter qui gouverne votre quatrième et septième maison. Cette nouvelle Lune, l'Éclipse, dans le fond, est Jupiter font des trigones avec Uranus dans votre neuvième maison. Et Vénus, la gouverneure de votre neuvième maison et de votre deuxième maison, vient aussi de passer par le nœud Sud, par Saturne et par Pluton. Et elle est maintenant dans votre sixième maison. Dernièrement, chère Vierge, vous cherchiez la joie et vous ne saviez pas comment être heureux. L'éclipse dans cette belle maison 5 est une excellente nouvelle pour vous. Vous pourriez transformer un loisir ou une passion en une profession pour gagner votre vie. C'est le but ultime de tout le monde. Faire ce qu'il aime faire, tout en gagnant sa vie en même temps. Ce changement pourrait vous ouvrir des portes pour entrer en partenariat avec d'autres personnes, soit des partenariats personnels ou professionnels. Vous pourriez avoir à changer votre lieu de résidence pour pouvoir réaliser vos rêves et votre créativité. Vous pourriez aussi vous reprendre dans un vieux projet que vous aviez commencé auparavant, puis abandonné. Et maintenant, ce projet pourrait refaire surface et il fera de sens de le continuer et aller de l'avant avec. Pour vous, chère Balance, l'éclipse est dans votre quatrième maison, conjointe à Jupiter et au Nu Sud, et faisant des trigones avec Uranus dans votre huitième maison. Vous pourriez commencer à surmonter certaines craintes à propos d'entrer en engagement à long terme pour l'achat d'une résidence ou d'un terrain pour la construction d'une résidence. Vous pourriez aussi prendre une décision à propos du changement de votre résidence actuelle, ou même le changement de votre pays de résidence visant un travail à l'étranger. Vénus, votre gouverneur, est passé par le nœud sud, par Saturne et par Pluton, et elle est maintenant dans votre neuvième maison. Vous pourriez aussi remarquer des changements au niveau de vos principes et de vos croyances. Bref, vous allez vous débarrasser d'un fardeau à propos de votre résidence, ce qui va vous offrir l'opportunité de focaliser sur d'autres aspects aussi importants dans votre vie. Pour vous, chers scorpions, euh, vu que l'éclipse est dans votre troisième maison, conjointe à Jupiter et au nu Sud, et faisant des trigones avec Uranus dans votre septième maison, bien que vous devez abandonner quelque chose, ce qui est normal pour pouvoir la remplacer par quelque chose plus importante ou plus avantageuse pour vous, la troisième maison où se produit l'éclipse est celle qui correspond à l'échange de correspondance, à votre intellect, à l'échange commercial et aux études. Et opposant cette maison dans le cancer, votre neuvième maison se trouve le nœud nord. Donc, si vous travaillez sur un livre ou quelque chose de cette nature, vous pourriez commencer à voir cette œuvre euh, sortir au public. Ou si vous travaillez sur le lancement d'un projet commercial, cette éclipse solaire sera une très belle opportunité pour avancer dans ce projet et même atteindre l'étape de le sortir au public. Pour vous, chers Sagittaires, vu que l'éclipse est dans votre deuxième maison conjointe à votre gouverneur Jupiter et au nœud sud, et le tout faisant des trigones avec Uranus dans votre sixième maison, bien que vous deviez euh, abandonner ou laisser aller quelque chose qui concerne vos revenus, pour la remplacer par une source de revenus plus stable et plus avantageuse, Vénus est maintenant dans votre troisième maison faisant un carré avec Uranus dans votre sixième maison. Donc le changement que vous allez avoir dans votre vie, cher Sagittaire, pourrait concerner votre revenu, votre emploi et même votre vie quotidienne au complet, ainsi que votre santé et votre bien-être. Cependant, un effort important sera de mise de votre part afin de pouvoir accomplir tous ces changements qui seraient plus considérés comme des transformations. Mais soyez certain que ce qui s'en vient est plus solide, plus avantageux et à long terme. Vous, chers Capricorne, vous êtes en vedette pour tous ces événements. Vu que l'éclipse est dans votre première maison, conjointe à Jupiter et au nœud sud, et faisant des trigones avec Uranus dans votre cinquième maison, pour vous, chers Capricorne, le ciel est la limite. Bien que vous pourriez perdre quelque chose, soit un aspect important dans votre vie, ou vous débarrasser d'un fardeau qui vous ralentissait, mais ça ne tarde pas d'être remplacé par quelque chose beaucoup plus avantageuse. Pluton était dans votre signe depuis 2008 et vous travaillez sur beaucoup des aspects dans votre vie depuis son entrée dans votre signe. Et maintenant, cher Capricorne, vous commencez à voir les transformations positives dans votre vie. Le Phénix qui renaît de ses cendres vous représente par excellence, cher Capricorne. Des opportunités se présenteront pour des changements positifs dans votre personnalité, dans vos revenus, dans votre quotidien, dans vos relations, dans vos partenariats d'affaires ou dans vos partenariats personnels. Tout est possible pour vous, cher Capricorne. Profitez-en. Pour vous, chers versos, vu que l'éclipse est dans votre douzième maison, conjointe à Jupiter et au Nuit Sud, et faisant des trigones avec Uranus, votre gouverneur, dans votre quatrième maison, vous allez mettre fin à des vieux karmas dans votre vie personnelle ou vie professionnelle. Vous, étant un signe fixe, et c'est dur pour vous, détruire quelque chose et commencer une autre, mais l'entrée de Jupiter dans cette maison, dans votre douzième maison, va rendre cette opération plus souple et moins douloureuse. L'éclipse solaire dans ce signe annonce le début de la préparation pour clôturer une phase cette année pour aborder une autre en 2021. C'est une phase de préparation où vous allez mûrir un projet vous remettre en question également quant à la meilleure attitude à avoir pour mieux fonctionner, pour réussir et atteindre vos objectifs. Durant cette phase de préparation, vous pourriez étudier, optimiser vos connaissances qui vous seront très utiles. Des opportunités de voyager à long terme pourraient aussi se présenter. Pour vous, chers poissons, vu que l'éclipse est dans votre onzième maison, conjointe à votre gouverneur Jupiter, et aussi conjointe au nœud Sud, et faisant des trigones avec Uranus dans votre troisième maison. Jupiter, c'est votre gouverneur, et c'est le gouverneur de votre dixième maison aussi. Le nœud sud va vous faire abandonner des vieilles relations ou connaissances qui vous retiennent ou qui vous ralentissent pour faire de la place pour des nouvelles connaissances qui vous aideront à évoluer au niveau euh, professionnel et personnel. Vous allez euh, miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Des opportunités d'entreprendre des études pour améliorer vos connaissances et par conséquent, votre performance se présenteront. Les changements qui s'en viennent dans votre vie auront des effets sur vos relations ainsi que sur votre avancement dans votre carrière. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, je vous demande d'aimer, de commenter, de partager aussi. Et aussi, consultez encore une fois les vidéos de 2020 pour vous rappeler de ce qui s'en vient dans cette année. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.